Les studios Louis Pasteur Pokémon présentent blanc autour. D'après l'histoire vraie de Prudence Randall et Sarah Harris, film inspiré de la BD de Wilfried Lupano et Stéphane Fer. 1832, Canterbury Prudence Randall accueille dans sa classe Sarah Harris, sa première élève noire. Mais l'aventure est risquée et bientôt la colère des Blancs se déchaîne. Plaidoyer pour le droit des femmes. Et la place des Noirs dans la société américaine. qui résonne encore de nos jours. Sélection officielle du concours Mosellier 15e édition. Nous voilà de retour sur le plateau du Petit Échiquier avec nos invités. J'accueille ce soir Emma Black, réalisatrice du film Blanc Autour dont nous venons de voir la bande-annonce. Ce film est directement inspiré de la bande dessinée de Wilfried Lupano, scénariste et Stéphane Fert, dessinateur, paru en janvier 2021 chez D'Argo. J'ai également l'immense plaisir de recevoir Ambre Crandall et Afsa Harris, les descendantes de Prudence Crandall et Sarah Harris, les personnages principaux de cet album. Emma Blair, pouvez-vous nous confier ce qui vous a décidé à adapter cette bande dessinée au cinéma oui, depuis toute petite, la cause des minorités me tient à cœur, et tout particulièrement celle des personnes de couleur dans nos sociétés. J'ai eu l'occasion de rencontrer Wilfried Lupano et Stéphane Fert lors de la sortie de leur sublime album, et je vous avoue que j'ai eu un vrai coup de cœur face à la force du récit et à la puissance des illustrations. Il était donc tout naturel de porter à l'écran cette histoire vraie mais peu connue, qui se déroule aux états unis en 1832 et qui malheureusement trouve encore résonance de nos jours. Justement, Ambre, vous êtes la descendante de Prudence Crandall. Pouvez-vous nous parler de son coma Comme le disait à l'instant Emma, il faut remonter en 1832 dans une petite ville du Connecticut au nord des États-Unis. Il faut souligner que les faits se déroulent juste 30 ans avant l'abolition de l'esclavage. À cette époque, Prudence est une jeune institutrice qui enseigne aux jeunes filles blanches de la ville. Cette école est très bien vue de la population jusqu'au jour où elle accueille Sarah Harris, une jeune fille de couleur noire. Et là, elles assistent à un déferlement de violence et au racisme aveugle des Blancs qui détruisent tout sur leur passage. Mon arrière-arrière-grand-mère, Sarah Harris, a donc été la première élève de couleur noire à rejoindre l'école de prudence Trendel. Dans ses mémoires, elle avoue avoir été terrorisée par la violence des Blancs envers les jeunes écolières noires. Ils ont tout saccagé sur leur passage et après un rapide procès, l'école a dû fermer. Mais ce combat n'aura pas été loin, car ces tragiques événements sont à l'origine du courant abolitionniste américain. Je voudrais ajouter que les illustrations de Stéphane Ferr, associées au puissant récit de Wilfred Lupano, apportent une intensité toute particulière à leur album. Merci à toutes les trois pour vos témoignages à la fois essentiels, bouleversants, mais aussi porteurs d'espoir. Pour conclure, les adeptes d'égalité des droits, de défense des minorités dans notre société et du féminisme, être conquis par cette BD à mettre absolument dans toutes les mains. Bonne nuit, bonne lecture et à la semaine prochaine